C'est comme dans une voiture qui tourne comme ça, tu sais, sur les parkings là, qui fait des, euh, comment on appelle ça, des, des warm up là, ou euh, enfin qui fait crisser les pneus sur euh, les, les parkings de supermarchés. es à l'intérieur, ils sont à vitesse constante, hein. C'est toujours la même vitesse. Hein. Par contre, si es à l'intérieur, tu vas la sentir à la force, tu vois. Tu vas sentir quelque chose. Tu vas être plaqué euh, vers l'extérieur. Tu vas contrôler les vitres là. Hein. Donc si tu tournes vers la gauche, bah tu vas être plaqué euh, de, ton, vers, de ton côté droit hein, vers l'extérieur. Enfin bon bref, je vais pas aller dans trop de détails. Je pense que vous avez compris. Salut mes amis. Bon, bah, j'ai une nouvelle théorie à vous présenter. Parce que j'entends de plus en plus d'individus. On entend bien individus, indivisés par le duel. <musique> peut-être euh, aussi euh, les points de vue de, de tout un chacun. En toute simplicité. Parce que dans ce système là la Sacre République, c'est un, un manège. il euh, y a le centre du manège avec les forces centripetes, et puis il y a les forces centrifuges. Dès que vous vous éloignez du centre, vous êtes pris dans les forces centrifuges, qui vous éjectent. Je vais vous montrer comment je travaille bien, comment j'arrose bien, à la bonne heure. Voilà, mon petit arrosoir, c'est des courgettes. pas trop trop le remettre, mettre, hein, ça sert à rien, déjà, ils sont énormes. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du Lapin Blanc. Hein Pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. La destinée est Non. Et pourquoi Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être au commandement de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Exactement de quoi je parle. De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Quand tu vas à l'église. Ou quand tu fais des factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité Alors, oui, oui, oui, oui, déjà, faut que je te dise, parce que ça, je sais pas si tu t'es renseigné. Euh, Qu'est-ce que le concordisme Je vais m'écarter du tas de cons, hein, du tas de portail organiques reptiliens. Son of a bitch Numéro 1, Menwith Hill. Menwith Hill, avec le H soufflé, c'est une base de la Royal Air Force britannique, basée en pleine kangourousse dans le Yorkshire, là où ils fabriquent les tichiens de grand-mère. La station secrète pue la guerre froide à plein nez, l'espionnage à grande échelle et les moustachus en blouse blanche qui courent dans les couloirs. Autant vous dire qu'un mec là-bas a sûrement déjà lu tous vos mails et sait très bien que vous regardez du porno chelou ou que vous commandez des maquines Nutella le dimanche soir sur Allo Resto ordre naturel des choses, je vais m'écarter du tas de cons, hein, du tas de portails organiques reptiliens qui sont tous connectés euh, bah, à la même, au même esprit, hein, à la même conscience de ruche. Donc c'est plus facile pour eux de se soutenir, s'encourager les uns les autres, hein, de s'applaudir. C'est comme ça qu'ils tiennent le système, c'est comme ça qu'ils vous font gober la terre-boule, qu'ils maîtrisent euh, les médias, toute l'industrie euh, de l'inculture. Numéro 2, le Mount Weather Emergency Operations Center. Aux états unis on dit que tout est plus gros, les immeubles, les voitures, les arbres, Tom Cruise. Alors quand les Ricains fabriquent un centre ultra-secret d'opérations d'urgence, ils creusent une ville entière dans la montagne. Officiellement, c'est là-bas qu'on envoie le président et tous ses potes pour qu'ils ne crament pas comme des cons pendant l'apocalypse nucléaire. Euh, c'est parce qu'ils sont euh, en fait finalement au service d'une seule et même entité. Numéro 3, le grand sanctuaire d'Izé. Le sanctuaire d'Izé au Japon est au Shintoïste ce que la chambre de Harry Styles est aux directioners. Bref, euh, le temple est tellement sacré que personne ne peut rentrer dedans sauf un prêtre qui appartiendrait à la famille impériale. Et encore, il vient pas souvent parce que ça a pu le renfermer. Personne ne sait ce qui se cache dedans mais a priori pas grand chose vu que le temple est détruit et reconstruit intégralement tous les 20 ans pour célébrer le merveilleux cycle de la vie et de la mort. Ça c'est vraiment Shintoïste. Donc, qu'est-ce qui les caractérise, ces portails organiques reptiliens consanguins bah, C'est des mythomanes, hein. c'est des menteurs, hein, toujours. Hein. Ils vont vous sourire jusqu'aux oreilles, mais ils vont ne faire que vous mentir en permanence. Ils vont vouloir euh, toujours plus... Vous, euh, vous plongez dans la, la matière, que la matière vous phagocyte de plus en plus, que prenne le contrôle de vous, de votre esprit. Numéro 4, la division 39. On aurait pu facilement caler toute la Corée du Nord comme une seule grande zone secrète, mais on a décidé de se limiter à la division 39, une organisation dont le but est principalement de faire de la thune pour Kim Jong-un. Cette caillasse lui servira notamment à faire du pain, des chars, de la pâte, des missiles, des piscines à boules, des chars, on n'a jamais vu à quoi ressemblaient les bureaux de la B39, mais on imagine bien des pièces toutes grises et toutes tristes, où Kim et son mini-moi complotent avec des généraux tout gris et tout tristes. Ils œuvrent pour ça, le portail organique reptilien œuvre pour ça. Voilà. Moi, je, je, suis, euh, je, suis, je, je suis en dehors de tout ça. Je. <rire> Donc... Euh, ouais, je pense que c'est pas la peine, vous êtes pas assez intelligent pour comprendre les idées que j'ai envie de faire passer. Numéro 5, la zone 51. Incontournable, la zone militaire préférée des fans d'X-Files commence un peu à perdre de son charme. Il paraîtrait qu'on y teste des appareils volants futuristes, peut-être même avec de la technologie extraterrestre à l'intérieur. Sauf que ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'a toujours pas vu une seule soucoupe de l'armée américaine bombarder l'Irak au laser ou enlever des petits djihadistes. Ouais, je pense que c'est pas la peine, vous êtes pas assez intelligent pour comprendre les idées que j'ai envie de faire passer. Vous pouvez me contacter sur mon site internet hein, via la rubrique contact et m'envoyer un mail si vous voulez qu'on reste en contact. Euh, moi je pars de Facebook parce que j'estime qu'il y a beaucoup trop d'abrutis et que euh, j'ai autre chose à faire de ma vie. Voilà, donc je sais que c'est un discours qui plaît pas. Oh bah oui, faut pas dire aux gens c'est des cons, faut pas leur dire que c'est des abrutis. Hein. Numéro 6, le Gentleman Club White. Messieurs, voici le club le plus secret de la Terre. Uniquement pour vous. Et on n'a aucune envie d'y foutre les pieds tellement ça a l'air chiant. Il a été fondé à Londres en 1693 pour y vendre une boisson hyper rare à l'époque, le chocolat chaud. Autant dire que, depuis Nesquik, les mecs l'ont mauvaise. Il se dit même qu'aujourd'hui, le club est fréquenté par des vieux moustachus grisonnants en costume trois pièces qui fument des cigares en jetant des fléchettes sur le portrait du vilain Gros quick. Faut leur dire c'est bien, on est tous des frères, on est tous copains, hein Non, non, non, moi je... non, non, non. Et euh, je sais pas si je vais vous livrer le fond de... Non, je vais pas livrer le fond de ma pensée comme ça. Sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, euh, voilà, mais bon, je pense que... Quel intérêt, quel intérêt Numéro 7, le Club 33. Encore plus secret et encore plus chiant que le Club White's, voici le Club 33, situé en plein cœur de Disneyland. Si vous avez assez de thunes pour postuler, il vous faudra quand même attendre sur une liste d'attente de près de 14 ans. Tout ça pourquoi Personne ne sait vraiment, même si ça implique sûrement de vous retrouver dans une pièce avec des mecs moustachus déguisés en mini et qui se tripotent devant Fantasia, non merci. Ça, ça fait des années que je partage des choses, des connaissances, euh, ça décolle pas. Même ceux qui pourraient m'aider, qui pourraient se rapprocher un peu de moi, ne le font pas. Bah tant pis, c'est pas grave, moi j'attends rien de personne, donc je vais vraiment la disparaître des écrans, ça m'intéresse pas moi de rejoindre vos, vos troupeaux là, de nouveaux mondes, de tout ça, je vois bien comment ça va se finir, vous allez fumer, picoler, vous allez rien foutre, on va même pas pouvoir vraiment... ça va être que du, du, du, du, du troupeau quoi, du troupeau, la, la grégarité quoi, tous ensemble, comme des cons, ouais. Numéro 8, les archives secrètes du Vatican. Au Vatican, ils aiment bien jouer la carte du mystère, alors que leurs archives ne sont pas du tout secrètes. Si vous voulez un document parmi les 84 km d'étagères, il suffit juste de le demander. En revanche, vous n'aurez pas le droit de foutre les pieds dans la salle des archives. En plus de ça, vous ne pourrez pas lire les documents de moins de 75 ans, histoire de laisser un peu pisser les cas de viol sur garde suisse et d'homosexualité papale. On ne voudrait pas faire scandale. Voilà, la vidéo est finie, alors on n'a pas parlé de la chambre de votre sœur, ça sera sur une prochaine. Euh, à bientôt Mais un, un grand musicien comme moi, on lui fera jamais une place dans tout ce merdier, en fait. Non. Non, parce que ce que je suis, vous êtes incapable, pour l'instant, dans cette vie-là, vous n'êtes pas capable de l'atteindre. Et ça, vous m'en voulez, vous ne me ne le pardonnerez pas. On ne va pas me le pardonner. Si je suis moi-même, on va pas me le pardonner. Même dans des groupes dits alternatifs, tout ça. Hein. Donc euh, voilà, comme j'ai du respect pour vous, ça me semblait important de vous faire connaître mes intentions vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Et puis, euh, non, non, je ne crois pas du tout à la théorie héliocentrique, tout ça, boulisse, tout ça, c'est n'importe quoi. Je pourrais vous le prouver en long, en large et en travers. Je pourrais aussi euh, vous amener moi mes propres théories. Mais euh, non, je ne le ferai pas devant trois pelés, et un tondu Top 8 des lieux les plus secrets de la planète. Base militaire impénétrable, temple interdit, centre scientifique ultra secret, la chambre de votre sœur. Certains lieux de la planète sont plus excitants que tous les Indiana Jones réunis. Et en même temps, vous me direz, c'est pas bien compliqué, vu comme le dernier était tout pourri. Euh, ça fait des années que je balance. Vous n'arrivez pas à, à, à valoriser des individus comme moi Bah écoutez, euh, restez entre vous. <rire> okay C'est aussi simple que ça. À un moment, il faut se bouger, tu vois. Il suffit pas que de parler, faut aussi bouger. Vous voyez pas en moi un leader hein Non, non, vous voyez une espèce de, euh, de concurrent de, qu'il faut abattre. Euh, à bientôt. Abonne-toi, hein Parce que plus t'es fort, plus tu seras jugé. Donc je suis obligé tout le temps de me rabaisser. Je ne peux même pas vous montrer ce que j'aurais envie de partager avec vous parce que vous allez vous dire, ça va encore vous agresser. Toutes vos insuffisances, vos carences, etc. vont se révéler. Et... et voilà, je, je représente euh, des choses qui vous énervent. Je le sais très bien depuis très longtemps, je l'ai très bien compris depuis très longtemps. C'est mon lot quotidien. Donc non, non, je ne me mettrai pas au niveau du tas de con. C'est hors de question. Je préfère rester seul. Donc maintenant, si vous voulez que je continue et que ça aille plus loin, va vraiment falloir vous bouger, sinon c'est pas grave, et je vous en veux pas, il n'y a aucun souci. J'ai très bien conscience que vous avez autre chose à faire de votre vie. Il y a un système qui est en train de s'écrouler. On a qui l'ont très bien compris, d'autres pas. Là, il hein, n'y en a plus pour tellement longtemps maintenant. Donc les portails organiques reptiliens consanguins ne changeront pas. Hein. Ils vont essayer de vous parasiter dans votre vie. Il euh, y en aura plein dans les milieux alternatifs. Il y en a plein. Ça se fait genre, passer pour des gentils, petits mignons, tout ça. Et en fait, derrière, c'est qu'une bande de pervers manipulateurs. Il n'y a, a rien. Donc, oui, il faut les respecter. Ouais. Moi, je vous conseille de les éviter, les portails organiques reptiliens qu'on s'en Voilà. Et de Jésus, oui, il faut aimer ses amis et ses euh, ennemis. Il euh, faut euh, pardonner, machin, tout ça. Si vous voulez, pardonnez-leur. Pardonnez-leur d'être comme ça. Pardonnez-leur euh, d'avoir instauré une société comme ça de maltraitance, où euh, finalement euh, euh, n'est valorisé que la connerie, tout ce qui est pourri, tout ce qui est puant, en fait, quoi. Hein euh, ceux qui pourraient essayer de dire aux médias un peu, ils le font pas, ils sont là avec leur petit nombril aussi, ils vont me dire, ah, c'est l'effet miroir, ah, tu vois si ça, oui, oui, oui, non, mais moi je, c est, c est, bah, oui. je suis pas crédible en fait, je suis même pas musicien, je sais rien faire de mes dix doigts, t'as remarqué, hein euh, Euh, à bientôt Abonne-toi Abonne-toi euh, Si t'as des questions, je t'invite à les poser en commentaire